Ah bon, il ah, y en a encore un qui arrive Il y en a un autre Ouais, ouais, ouais il ah vient ouais, plusieurs fois par, par manche <rire> C'est drôle Oh, oh lui, ouais. Oh. Okay. oh non Oh non Ah c'est bon sélectionné, <rire> c'est ça C'est bugué C'est bugué par contre, attends, parce que ça... Oh là là la sauce, il y a l'autre con Oh là là là là <rire> là Ah ouais mais c'est vrai il y a les autres fils de but qui arrivent Ouais ouais là il arrive, il arrive là Il arrive Putain il y en a un là, non Oh le bâtard il m'a touché Oh non non non non non Non mais gros <rire> Eh vas-y Attends Attends, attends, attends, génie, génie, génie Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe <rire> Attends mais gros c'est dur là Attends, bruto c'est tout Ah mais moi je suis brûlé moi. Non mais c'est n'importe quoi là Ah, je suis pas Dimitri euh... First Room euh, Gorod. Putain, la de... Conde... Eh, mais gros, c'est dur! Vas-y, là, ça me vénère de Bon, yo, salut à tous, bienvenue euh, dans ce euh, nouveau euh, défi de Spartiate. Hey, eh, c'est un truc de ouf. Hein. <rire> <rire> ça fait 4 yo, fois aujourd'hui. Bon, je suis en compagnie de Netix, Netix, présentation. Yo salut à tous c'est NETX, j'ai 21 ans j'habite en Belgique, voilà c'est bon <rire> C'est bon, <rire> ah, c'est assez court, c'est assez court, ah, et ouais. efficace, c'est bien Bon du coup pour le défi bah, on se retrouve sur Gorod Krovi, Black Ops 3 euh, C'est pas un custom map, hein, c'est pas une nouvelle map de Black Ops 2 Mais Bon je pense que la blague la blague était nulle euh, Du coup ça va se passer à la <rire> CUDA, donc vous avez vu toutes les portes qu'on a ouvertes euh, on est parti de la first room, hein, on a été je sais pas où, je sais pas où, pire re-regarder euh, Donc la seule porte qu'on ouvre pour venir ici c'est l'espèce le, de porte qu'il y a sur un pont là, La porte où je suis maintenant Donc, celle-là euh, Donc pour le défi, le but du jeu bah, c'est de faire le plus de manches Encore une fois, ceux qui gagnent, ceux qui ont fait le plus de manches Ou le plus de kills C'est-à-dire s'il y a deux équipes qui font la même manche donc sinon on fait 13 et qu'il y a deux équipes qui font euh, Manche 18 et que euh, on sait pas comment les départager, on les départage au niveau des kills. Donc euh, on prendra euh, ceux qui ont fait le plus de kills et euh, NetX vous enverra euh, la prime de euh, 20 balles. Ah voilà. ça c'est pas dans le contrat ça. Il <rire> y, y a un problème. <rire> Donc le défi est plutôt pas mal, hein, ça fait déjà 3 ou 4 fois qu'on se fait rouler dessus. Et c'est.. Euh, on veut au moins une.. Euh, au moins un moment chaud quoi. Ah, ça va parce que en fait, à chaque fois on a un moment chaud, mais on meurt. Donc, on veut au moins survivre à un moment chaud. Après, dans l'idéal, deux moments chauds ça serait bien et, et après ça sera bon. Quoi. Mais bon, on va pas, je vais pas vous envoyer une vidéo. Euh, alors que bah, on serpille comme de merde. Dès, dès qu'il y a une mort, ça y est, on meurt tous les deux. Donc, pas d'atout, pas d'atout, uniquement la couda. Je sais pas si je l'ai déjà dit, uniquement la couda. Mais au cas où, euh, pas d'atout et uniquement la couda. Et sinon euh, voilà, vous avez le droit du coup au MR6, le pistolet du départ et la CUDA. Voilà, donc la CUDA qui est là hein Pas le droit d'ouvrir cette porte, pas le droit de sortir de la pièce, de faire un truc bizarre pour faire une réanimation Et puis voilà je pense que j'ai dit euh, toutes les règles et, que, et, puis, et puis que c'est carré Juste pas le droit au God Mode pour préciser Ouais pas le droit au God Mode, pas le droit à l'accro des atouts, pas le droit au bonbon, euh, pas le droit à rien du tout Oh mais il a la Wonder Fizz Pas le droit à la Wonder Fizz, de toute façon faut déjà allumer le courant Bon, il est où là le trou de cul oh, y a... Ah mais c'est un de plus début plus de manche de là, là je reconnais Ah mais ça va brûler là Ah non, on va pas rester là, on va pas mourir ici Là ah, j'entends, j'entends les débris de l'autre Aïe aïe aïe, ah, non non non Allez Vas-y euh... <rire> y'a un bruit dessus ça on va mourir en fait même si tu vas derrière un putain de truc, il... Oh vas-y là les lords de merde Ah c'est bon y'a une action <rire> Tu l'as dosé Y'a une ah, bombe bon, à l'autre côté oh, bah, Ah bah vas-y Ah c'est bien ça Oh même pas besoin de la bombe bah. Bon bah c'est bon, voilà maintenant <rire> c'est la, la bonne quoi C'est bon, voilà ah ouais, il y a eu bon. une action, c'est bon oh Ah ouais. ça compte pas celle-là <rire> Salut Ouais Regarde il revient Il se pose, non ah. Ah, attends j'ai envie de voir quand il se pose avec sa grosse gueule plan de vengeance c'est quand déjà qu'on voit s'il va venir. Il y, y a des espèces d'étincelles qui se mettent au sol, non Oh, ça Oh des étincelles au sol Non. Ouais Il y a juste t'as vu là le qui, se coupe, euh, le qui se met en orange là en mode les flammes et tout. Ah ouais Ouais. ouais. C'est juste quand t'es sur la zone où, où il va, va où il va cramer. ouais. Où il va retirer. D'accord. Regarde, regarde, regarde! Ah, il est passé! Ouais, il non, mais depuis tout à l'heure, il est passé, genre il est sous notre gueule! Mais comment il nous, il nous voit lui? Il a un radar, il a un drone! Ouais! Merde, il arrive, il arrive, il arrive, il arrive, il se pose! Ah, ouais, genre il se pose violent quoi! Vas-y, je regarde, je cut ça! Qu'est-ce <rire> que gueule! Oh là là. Ah, ouais! Le ça règne du dire, feu! On s'est passé ou pas gars. Oh, ouais. Ah, bah voilà, j'ai le nom du défi, le règne du feu! Allez, je l'ai trouvé! Tu l'as vu ce film? Non! Ah il est lourd, c'est un film avec des dragons il est lourd. T'aimes bien les dragons On m'en les couilles. Tu roules des <rire> dragons. Non, vraiment, je... Ouais un petit dragonnet là en va dormir. Moi j'aime bien les, les, les créatures magiques comme ça, tu sais, les trucs incroyables, genre euh, genre t'aimes ouais. bien les pirates des Caraïbes Bah <rire> <rire> hmm. <Wow. rire> wow, vas-y, quand j'avais 13 vas-y. Ah très et mal. te faire le mec genre. Euh, je... ça veut dire que, genre tu regardes plus Alice au pays des Merveilles. Ah non! <rire> Putain, moi tous les soirs, c'est un fichier pour m'endormir. Ouais. Je regarde d'autres des, des, versions sur d'autres sites. Hein, ça... <rire> non, vas-y! <rire> ah, on va pas savoir, on va pas savoir là, sur quoi tu te masturbes. Hein? Euh... Non, moi je suis nofap. Hein. Au, faut le plus. Nofap! Ouais, ça veut dire quoi ça? Ah, je me, me masturbe pas moi. Nofap, genre c'est une expression ça, je suis nofap. Ouais. C'est un état ouais, d'esprit. Ouais ouais. Et... ouais, ouais, ouais. C'est quoi là ce qui vient de tomber du ciel T'entends Ah c'est les bombardements. Quels bombardements Il y avait pas bombardement jusqu'à présent. Ah, si si si. Et euh... à une manche il y a. C'est Dunkerque. Qui ouais, ouais. Il y a les mortiers, faut esquiver. Oh, ah vas-y. A... Tu l'as vu le film Dunkerque Non. Ah c'est un bon film aussi. <rire> ah il y a le gros con là. Hein. Ah c'est bon, il est mort, il est mort. Ah tu l'as aussi. Ah t'es trop fort! Ah, j'ai pris deux fois plus de points, comme ça on aura plus de points. Au cas où, comme ça on crèvera avec euh, avec dignité. T'as déjà vu le film L'été de mes 19 ans? Non. Ah, c'est ah, bon? Ouais, ah, ça doit être une connerie ça. Une grosse, <rire> un, non, un gros non, film non. de con. Ah, ça y est, j'ai repéré. Toi, t'as un mec qui regarde Oh, aïe, euh... Dîner euh... De con. Non Dîner de con, ça doit être trop vieux, genre American Pie, <rire> les trucs comme ça là. Euh bah voilà j'ai regardé ça il y a quelques années tu vois, ça c'est les trucs euh... Avec sa grosse gueule ah, il a un coup de girafe Il y a un film aussi genre à l'américaine, genre version façon a C'est quoi déjà c'est euh... Hey euh... eh, where is my car ou un truc comme ça, je sais plus c'est quoi le, le titre là euh, Ouais je sais pas Ouais bah ouais, ça, c'est des trucs de, de foncière, ça. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais c'est ça, ouais. Oh. Je me souviens, j'avais. Enfin, en fait, je me souviens plus du film, mais je me souviens que j'avais regardé. Un film de débiles. <rire> truc de défoncé. Ah mais ils sont nuls, <coughs> oh là là. Direct, t'es éclaté. Aïe aïe aïe! Ah, si je vais me reprendre c'est la honte. Oh vas-y, il me met élect électrocute. Oh, oh, oh, oh, oh. <rire> On est pas mort encore pendant. eux le... Attends, il y, y a le Ah, en plus, il y a le il y a le feu en même temps. Un dragonnet. Hein. Denver, le dernier dinosaure. Oh là là. Vas-y, je suis coincé dedans là. Vas-y. <rire> Vas-y, ils, ils sont beaucoup là, non Ouais, j'ai enfin, l'impression, c'est parce que c'est la manche 12, 11. oui là T'es vraiment nul. <rire> ah, c'est elle... <rire> J'ai failli dire pour le moment, s'il y en a qui meurent à cette manche, défi euh, ils comptent pas. C'est annulé, c'est comme si tu, tu peux recommencer, quoi. C'est nul. Au final, ah t'as serpillé, ça, ça veut dire que c'est pas si facile que ça, quoi. Grand joueur comme toi, et hey, du coup, t'as relancé euh, nos perkschang Non, non, non, non, j en fait, là, j'ai pas... pas joué ces derniers jours, mais vas-y, bientôt. Tu bossais euh, Ouais, ouais. Bon, en vrai, j'ai chill, mais je dois rebosser là. Ok, t'as chill Genre du verbe ah, chill Ouais, ah, ah, du verbe chiller. Eh. Mmh. Ça a l'air pas mal ça ça a l'air pas mal de chill j'aimerais bien chill moi aussi je crois que ça fait longtemps que j'ai chill ouais. c'est vrai regarde le il parle même plus ah. il se regarde par contre en vrai le, la mort à sorte, elle met bien quand il y a le, le, le brutus parce qu'il se fait one shot tu l'as dosé là ouais ouais ouais il est venu mais il y avait une mort à sorte, du coup il est fait, il est mort direct en fait brutus il vient jamais dans ces fenêtres là il vient tout le temps pour le fond con. yep par contre euh, moi j'aimerais bien des mines il euh... y a des mines devant moi Vas-y c'est relou de devoir à chaque fois revenir là au bout pour les ouais, ouais. vite, Ça va vite poser problème ça. Hum. Ah 13 hein c'est notre record Notre PB Vas-y c'est... Tryhard là try fort. Putain il y a le lance-flamme Ah du coup franchement je te conseille le Réunion du Fait c'est un putain de film C'est un film d'action, tu sais c'est pas gamin ou quoi ah, ouais. Ah, il est lourd. Vraiment, c'est le conseil. C'est un conseil, euh, conseil d'amis. Conseil, oui. Ah, l'été de mes 19 ans, c'est pas mal. Hein. L'été de tes 19 ans Ah, vas-y, mes... Mais non, c'est pas... pas. Oui, c'est l'été de mes 19 ans, mais pas. De tes 19 films, ans hein. Mais non, oui, de, de mes 19 ans. Ouais, de. Pas les, pas les miens, c'est le nom du film. <rire> bah, c'est les tiens, non Ah, c'est un film ouais c'est C'est le nom du film, l'été de T19 ouais. ans. L'été de mes 19 ans, ouais. Ah, ok, de T19 ans. <rire> Vas-y, tu mettras le lien dans la description. Pourquoi il y a une <rire> pince de Panzer là? Ah, non, c'est une pince de, de merde. Ah, je reconnais, on va faire 14, on trop fort. C'est carrément avec ah, Chrono, on va faire euh, 22. 22, bah oui. Ah eh, si on fait 20, c'est bizarre. Il y a un ah, truc. Euh... Trop facile. Y'a un truc pas logique là dans l'histoire. C'est aléatoire en fait. Genre là maintenant tu les sauces les panzers. Enfin les brutos oui. Oh non non non, oh. j'ai refait la même oh. connerie oh. que tout à l'heure. <rire> je suis allé dans les escaliers. Voilà, merci d'avoir regardé les gars, vas-y je direct. Non je rigole, <rire> Attends, le feu, le feu, le feu, le fil fou. Il va fou. Il le sait hein quand t'es mort. Ouais je crois qu'il.. Eh là si tu les emmènes au fond. Ah ouais y'a peut-être moyen comme ça hein. S'il n'y a pas un gros brutos qui ramène sa grosse gueule. Y'a pas, pas le lance-là. Ouais y'en a, y'en a, y'en a. Vas-y pourquoi ils font le tour comme ça là Attention. Ah il vient pas encore. Ah tu vas m'avoir hein. oh, oh il non. Eu Ah ouais mais vas-y Beau gosse, beau gosse, beau gosse. Ah je suis passé. Je les dose Ouais ah, vas-y grenade, Bon, ça, ça ça dégage. En vrai tu sais venir là L'action Ah, c'est bon on a eu On a eu trois actions là Je suis mort au début T'es mort après, pendant les libellules Je suis remort là, comme une merde Non c'est vas-y, c'est Vraiment être pour mourir dans les escaliers Ah on a eu de la chance hein, pas de brutus Ouais j'avoue Pas de lance flammes En vrai il va faire péter les... Je pense y'a moyen qu'il fasse chier les gens ce défi en vrai, euh, c'est un peu aléatoire je trouve. Attends, mais s'il y en a, ils arrivent à faire 40 en First Room. Enfin ouais, mais il a un bazook. Ah oui, bah oui, tu sais avoir le truc euh, amélioré là. Mais oui. D'ailleurs, il n'y a pas une meilleure arme à avoir en First Room, c'est le bazook le mieux. Euh, Pourquoi bah... il raconte sa vie, l'autre bah, je... On est à la 15, c'est pour ça. Non ah là, on va faire le secret dans cette salle. Good, ah ouais. Is. Ouais ouais. Mais non. Comment on fait Mais, Bah, il faut désactiver la cinématique. Tuto. Eh, je reconnais, il y a un Brutus. Ouais. Oh, euh, ah ouais, il s'en fout lui, qui mets des barricades, il... <rire> il Le voilà. Ah, c'est un peu chaud de. de... C'est un peu chaud de... Oh, là, je suis crevé. Ouais, oh, je le savais. Lance-flamme, lance-flamme, lance-flamme, lance-flamme, lance-flamme. Voilà, c'est la sauce Ah ouais là c'est la grande sauce, je suis rouge S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît Oui, action de ouf Réanimation, Spartiate Oui Ah oh, je suis mort Oh là là, l'action Allez, ça continue, on est sur une bonne lancée là. Ah mais là c'est la sauce, je reconnais ah, De l'autre côté il y a du monde Si tu comptes faire un grand tour Oh non, là je suis mort non. <rire> Attends tu peux pas mais... Ah dommage Vas-y, j'ai trop voulu me présenter. Vas-y, pourquoi je eh pas pris Ça, on, va, on, chose, on va, euh, va le refaire ouais. à plusieurs, ça a l'air drôle. Franchement, on va le faire à 3 ou 4. Mais vas-y, c'est bon, c'est bon, ça suffit. Vas-y. 15, ça suffit, je pense. Déjà, je vais faire un petit, un petit edit, un petit montage euh, ridicule de toutes nos morts de merde. Et c'est bon. Vas-y. Bon, du coup, bah, merci à toi d'avoir participé, c'était sympa. Ouais, merci à tous euh, d'avoir regardé ce défi de merde. <rire> Et de toute façon, je pense que ça va être battu. Enfin, voilà, il faut bien, faut bien laisser la chance aux, aux abonnés, tu vois, genre... Ils... C'est ça. Non, euh, voilà. ouais. Du coup, euh, bah, comme dit, ceux qui font le plus de manches, hein, donc nous on a fait 15 je crois c'est ça 14 ou 15 ouais. 15 je crois. Ouais. Du coup 15, euh, ceux qui font le plus de manches, donc s'il y en a qui font 18, 19, 20, ceux qui ont fait 20 seront sélectionnés. Et euh, s'il y a plusieurs teams qui font 20, euh, ceux qui auront fait le plus de kills euh, donc seront les, les, les gagnants et recevront la prime la semaine d'après. À la sortie d'un nouveau encore défi de Spartiate, voilà. Donc, n'oubliez pas pour les vidéos de soit les mettre sur YouTube, soit faire un temps fort sur Twitch. Euh, un full gameplay, ça serait, ça serait, ça serait vraiment bien. C'est carrément incroyable, vraiment <rire> <rire> <rire> incroyable. Bon, bah merci à tous d'avoir regardé, hein, et euh, et puis et puis et puis, et puis et puis je vous dis, je vous dis à bientôt, hein. Salut tout le, le, le monde. Sur Bois